Alors, il est de circonstance, ce bonhomme, parce que là, je suis en train de faire une balade sous l'appui. Et pourquoi je fais cette vidéo Pour parler de comment faire, comment je m'y prends pour tenir une résolution sans utiliser la volonté. Et j'ai préparé un, un message audio où je parle de tout ça là pendant la balade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire suivre après à cette vidéo. On va voir comment je peux le mettre dans la vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas republié là sur la chaîne, ici, sur « Vive sans peur ». Et donc ça sera une vidéo toute fraîche pour démarrer, terminer en beauté l'année et démarrer euh, avec des belles perspectives sur 2023. En... Est-ce que je vais vous partager Parce que si vous regardez, si vous avez envie de tenir une résolution, vous pouvez regarder même dans la playlist, ou toi qui me regarde, tu peux regarder, hein, vous tu, dans la playlist de la chaîne. Euh, sauf erreur, il y a une playlist où je donnais tout un tas de combines pour euh, choisir tenir une résolution. Euh, et ça, ça date de 2016, je crois sauf erreur, donc ça remonte un peu, hein. ça fait déjà 6-7 ans, et... alors attends, parce que là, j'arrive à un changement de direction, et je ne sais pas par où je dois prendre, je ressorte la carte, là. Bon voilà, ça va faire un peu vlog, mon truc, on va voir si je vais faire le montage, parce que je ne suis pas du tout habitué à faire ce genre d'exercice, de, de monter après, d'assembler, mais donc euh, voilà, par ailleurs c'est ce chemin-là. Et donc oui, ce que je voulais dire par, euh, euh, avec cette vidéo, c'est euh, comment faire Enfin, on va parler de ça. Je vais en dire quelques mots ici, puis la suite, vous regardez dans l'audio si ça vous intéresse. L'idée, c'est de dire « OK ». Que de faire euh, d'attaquer sur une résolution pour le début d'année, comme beaucoup d'entre nous ont fait, hein, dès qu'on arrive au 1er janvier, on dit bon, alors là c'est terminé, je fais ceci, je fais cela. D'ailleurs, ils le savent, hein, ils le savent dans les salles de fitness par exemple, ils cartonnent à ce moment-là pour vendre des abonnements. Vous verrez, hein, ça va sûrement pas faire exception cette année. Euh, et ils savent très bien que les gens vont venir 2, 3 jours, une semaine, quinze jours et fini, terminé, ils voient plus. Donc, ils ont un abonnement qu'ils ont payé pour une durée et qu'ils vont pas utiliser. Pourquoi Parce que la plupart du temps l'erreur qu'on fait c'est qu'on fait appel à notre à quoi À notre volonté. On fait appel à notre volonté. Et le problème c'est que le réservoir de volonté, bah, il s'épuise très très très très très vite. C'est un petit réservoir qui se re remplit chaque jour. Par contre, il se, il se vide vite. Imaginez un peu comme la batterie sur un, sur un smartphone, quoi, sur un peu importe sur quoi d'ailleurs, mais qui se vide, là on voit le petit signe. Hein. Bah, là c'est pareil avec la volonté. La bonne nouvelle, c'est qu'il euh, hey, y a moyen de faire autrement sans utiliser la volonté. Si on base le truc en utilisant notre volonté, je peux déjà te dire c'est mort. Bon. Je ne me cours pas, euh, il y a suffisamment de statistiques. Et surtout, tu as sûrement déjà essayé et vu ce que ça pouvait donner. Donc euh, là, la combine, l'idée... C'est de ne pas utiliser la volonté. Donc bref, je ne veux pas faire plus long ici. Je vais voir si je peux faire raccord avec l'audio après ici sur la vidéo. Sinon, je mettrai un lien qui sera en haut, là ou là, enfin je ne sais pas où. Tu vois, ou dans la description, tu peux écouter la suite, c'est je crois 20-25 minutes, je ne sais plus. Où J'explique tout un de combine euh, que, que j'ai utilisé, que d'autres ont utilisé et qui fonctionne. Mais without willpower. Sans utiliser volonté ouais. parce que c'est frustrant à hein. chaque fois c'est la même combine donc euh, quand on, lance, on se lance dans quelque chose et qu'à chaque coup on se plante on laisse tomber pour finir euh, je sais pas pour toi mais il y a un moment donné je me disais bon attends ça sert à rien que je commence euh, et, et c est, c est bon, on est on est comme on est dégoûté d'avance parce que à chaque fois on a l'estime de nous qui baisse un peu plus parce qu'on démarre un truc on se dit, attends, là, ce que si, il faut que j'y arrive. Et bam, on laisse tomber. On se laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait On a un niveau d'estime de, de soi qui descend, qui descend, qui descend. Parce qu'on se dit, vraiment, je suis une grosse M. Tu vois Et c'est pas vrai. <rire> c'est juste qu'on n'utilise pas les bons outils. On n'utilise pas les bons outils. On utilise... Alors, ça y est, j'ai passé déjà plus de 45 minutes sous la flotte tout à l'heure avec le parapluie. Ça s'est arrêté, il y a une accalmie, mais ça y est, ça recommence. Donc, on va on va couper là. La suite, tu les verras dans l'audio si ça t'intéresse. Euh, donc je te dis, si, si, si j'ai pas pu la mettre là sur la vidéo, faut regarder dans le lien en description je mettrai tous les liens utiles euh, qui font référence à tout ça, ok et puis, pour les questions il n'y a qu'à les poster euh, soit dans les commentaires soit m'envoyer un mail en privé, c'est facile hein, tu vas sur ericgoyer.com euh, et puis tu vas, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir m'écrire on utilise beaucoup euh, le canal Telegram. on a une belle belle communauté sur le canal Telegram. là je crois qu'on est à peu près, un peu plus de 800 et... Euh, c'est interactif parce que je publie tous les jours sur ce canal et c'est juste génial. Donc si tu as envie aussi de ne pas être seul, peu importe hein, ce que tu dises comme outil, mais de ne pas être seul dans ton périple, on va bien nous rejoindre. Si ça te plaît, c'est bien, ça ne te plaît pas, tu pars. Non. Mais ça aide. Je sais que pour beaucoup ça aide parce qu'ils ne sont pas seuls du coup. Et puis moi je publie chaque matin ou presque, là on est en période de congé en ce moment. Je publie un petit peu moins. Mais sinon, euh, quand on est. Euh, voilà. Euh, à partir de début janvier, c'est reparti, quoi. 6h du mat', on se retrouve tous les matins. pour Ok Bon, voilà, je vais continuer, je vais dégainer le parapluie, là, parce que ça remouille un peu. Et la suite, dans la vidéo ou dans la description. Bon, les amis, on continue en mode vlog. <rire> je verrai comment « répondre tout ça, comme on dit en Suisse. « répondre. Parce que là, euh, le gag, c'est que la nuit tombe, je ne sais pas si ça se voit là, la pluie, bon voilà, ben j'ai ressorti le parapluie, là ça tombe, mais c'est que c'est tellement grand, la danse rizou, que c'est le nom de la forêt, le rizou, que je suis un peu paumé en fait, pour être honnête. Et je me disais, euh, c'est sympa, mais c'est là justement dans ces moments-là que c'est cool de ne pas se paniquer, parce que c'est vraiment grand, le, le rizou. Alors j'ai une carte, normalement je joue un peu, près où je suis. Mais c'est vrai que je n'ai pas été super attentif, je n'ai pas, pas été super concentré sur les directions. Et on va dire qu'on va, va, qu va trouver. Alors en plus, ce qui rajoute un peu à ça, vous voyez, ça me fait penser aux infos, aux médias, quand, euh, je vous dis, ils cultivent euh, la peur, c'est que euh, ça fait déjà des mois que de ça dure où les gens se plaignent des loups. Il y a des loups euh, dans la, la, ici, dans la région, qui... Euh, ont blessé, enfin tué même, des bovins, du bétail. Donc ça fait un moment que la population, enfin une partie de la population, dit « Ouais, il faut exterminer ces loups. » Et d'autres qui disent « Non, il faut les protéger. » Et du coup, bon, même si je sais très bien qu'il y, y a très peu de probabilité que je rencontre un loup ou une meute. Parce que oui, je dis un loup, mais il y a des meutes. Il y a une meute ou plusieurs meutes, je crois, ici. Mais Ça m'étonnerait beaucoup qui viennent me voir. Mais bon je mentirais si je disais que j'ai pas eu l'idée quand même que je ne suis pas un petit peu en train de regarder ce qui se passe. Et c'est ça qui est marrant avec la, la peur, c'est que il peut y avoir des graines voilà, qui viennent euh, stimuler des parties qui peuvent être sensibles. Et du coup, après, notre petit mental, il fait le reste. Donc faites gaffe avec ça, avec les médias, parce que c'est dans ces moments-là, justement, que c'est cool de, de se dire, OK, concrètement, je la ressens où, la peur, il y a quoi, et tout. Puis de laisser faire, de laisser faire, de ne pas résister, euh, et de passer à autre chose, quoi, de se concentrer sur autre chose, tranquille. Donc, je dis pas que là, je suis complètement flippé. Hein. Mais j'ai pas de réseau, en plus, parce que là, je voulais envoyer des, des audios, des vidéos, des machins. Il n'y a pas de réseau. <rire> Il y a quand même des endroits, quand même, où ça arrive de pas avoir le réseau. c'est plutôt cool, on va pas s'en plaindre. Mais il y a des moments, on aimerait bien l'avoir quand même. Hein Donc bref, on va continuer. Déjà, je suis sur une route, déjà pas si mal. Et puis, je vais bien finir par retrouver mon chemin. C'est juste que j'ai pas de lampe. Bon, il y a la lampe du, du smartphone, ça fera l'affaire. Si la nuit tombe. Et puis, en descendant, ce qui est cool, c'est qu'on arrive toujours quelque part. Peut-être pas au bon endroit, où je devais récupérer ma voiture, par contre. Mais bon, on verra bien, sinon je la retrouverai bien demain. Bon, voilà les amis, je continue ma marche. Ciao. Ouais, puis j'ai oublié en fait ce que je voulais dire à l'origine. C'était pas ça. C'était que je voulais dire, je pense que euh, l'audio dont je parlais dans la vidéo, je le mettrai sur euh, Telegram et je vous mettrai le lien sur Telegram. Comme ça, vous allez directement dessus. Si vous n'êtes pas encore dessus, je vous recommande d'aller voir euh, sur Telegram parce que je publie régulièrement et... Il y a vraiment des bons échos, donc euh, voyez si ça vous parle, si ça vous dit ou pas. Et puis sinon, euh, pas de souci. Mais voilà, la suite, avec tout un tas d'explications, ça sera euh, sur Telegram. Je pense que ce sera le plus simple. Ciao les amis. J'y vais, de toute façon l'objectif est tout trempé, là, il pleut pas mal quand même. Ciao.